Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates. Yo ho ho, yo, yo ho ho. ho, ho Un trésor pour Bucky. Alors Bucky, pourquoi, pourquoi c'est vacarme Oh, regardez ça Bucky a une carte au trésor géante. La croix indique le sommet du mont de l'enclume qui se trouve au pays imaginaire. C'est certainement là que le trésor est enfoui. <rire> Et je crois que Bucky veut que nous l'aidions à le trouver. Mais à votre avis, c'est quel genre de trésor Eh bien, voilà ce que dit la carte. Si vous allez chercher le trésor qui brille, Bucky devra le trouver avant qu'il ne fasse nuit. Car s'il ne le récupère pas avant la fin de la journée, le fabuleux trésor magique se sera volatilisé. Sapristi Quel que soit ce fabuleux trésor qui brille, il faut le trouver avant le coucher du soleil. Autrement, il risque de disparaître. Yo ho Moussaillon, partons avec Bucky pour le sommet du mont de l'enclume à la recherche du trésor qui brille. N'oubliez pas de repérer les pièces en or. Alors, tout le monde est prêt J'ai mon sabre. Moi, moi j'ai ma carte. Et la carte au trésor de Bucky. Et moi j'ai ma poussière de fée. Alors oh, on a... <rire> Regardez ça, les millions de mer volants traversent le ciel. Oh, Comme j'aimerais me trouver à leur côté. Bah, laissez donc ces mini portions de malheur dans leur coin. Ces mini pirates ne font que m'attirer des ennuis. Mais ils sont peut-être à la recherche de quelque chose d'important. Quelque chose comme... Un trésor Oh, oh, monsieur Mouche, sortez les crochets tourniquets. Nous partons à la poursuite des pirates miniatures pour découvrir ce qu'ils mijotent. Tout monde Je n'aperçois aucun trésor, il n'y a absolument rien sur cette montagne Peut-être que le trésor qui brille est enfoui à l'intérieur de la montagne Wow, c'est dur comme du marbre, ça va prendre une éternité pour creuser dedans Oui Bucky, tu as une autre idée Transformé en engin de terrassement Il va traverser la pierre en deux secondes Exceptionnel C'est Bucky le super terrassier En avant, Moussaillon Allez, Bucky, le super terrassier Vas-y, commence à creuser Le vaisseau des pirates des bacs à sable s'est frayé un chemin au cœur de la montagne. Qui sait quel trésor fabuleux nous attend au bout de ce tunnel rocheux Messieurs, suivez-moi. Nous partons pour le centre de la Terre. À vos crochets tourniquets Wouhou <rires> Bravo Bucky, c'est du beau travail, tu nous as conduits au cœur du monde de l'enclume Moussaillon, regardez ça, là de ce côté wow. ah, C'est sûrement le trésor qui brille, allons voir ça d'un peu plus près Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates Yo ho ho Yo, yo, yo ho ho Jack le loup-garou Yo ho, j'ai trouvé tout un temps de noix de coucou et moi j'ai apporté de l'ananas et... Cric et crac Vivement que Jack arrive avec le bois sec pour allumer le feu afin que je puisse faire griller mes petits biscuits secs Je crois que ça devrait suffire Oh oh Qu'est-ce que c'est Un diamant Avec une inscription dessus Touche ce diamant et tu te transformeras de façon inattendue jusqu'à ce que le grand loup retrouve la vue hmm. Je me transformerai si je touche ce diamant Wow oh oh <rire> C'était très étrange Incroyable! Oh non! Oh. Jack! oh hey, Jack! Ah, bon, te voilà. Est-ce que tu as trouvé du bois pour faire du ah? C'est un, oh, c'est un long garou ah. Le frisé! Attends! C'est moi! Loup-garou Ça, ah ah ah ah <rire> De savoir, de j'ai très très peur Nom du noix de coco Yoho Les amis Fais attention Jack, il y a un loup-garou qui rôde dans les parages Je n'ai vu personne, en dehors de moi <rire> euh... Moi je l'ai vu la jungle ah ah Non d'une noix de coco Jack est un loup-garon C'est à cause de ce diamant C'est le légendaire diamant de lune Oh là là Tu n'aurais pas dû le toucher Jack Oui, je l'ai compris, un peu tard La légende raconte que le seul moyen de rompre le sort c'est de rapporter le diamant de lune au sommet de la montagne de minuit La montagne de minuit C'est l'endroit qui fait le plus peur de tout le pays imagineur il faut rapporter le diamant de lune avant le lever du soleil ou Jack restera un loup-garou jusqu'à la fin des temps Non euh, euh, Désolé. Moussaillon, allons sur la montagne de minuit, rapportons le diamant de lune Et évitons à Jack de rester un loup-garou jusqu'à la fin des temps Et n'oubliez pas de repérer les pièces en or Alors tout le monde est prêt J'ai mon sabre et le diamant de lune Moi j'ai ma carte et moi j'ai ma poussière de fée. Yo ho, direction la montagne de minuit. Biscuits secs, il va nous falloir une laisse pour Jack. Ici, Jack, ici, mon grand. Par ici, messieurs, et un peu de nerf, je vous prie. Mais capitaine, cela fait des heures que nous chassons le trésor et nous n'avons toujours rien trouvé. Continuons, ah. Ah. Ah. Ah. capitaine. Regardez, oh non, c'est affreux. C'est un loup-garou. Ah. Oui. Ah. Oui. Ah.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 Ah, monsieur Mousse, je sens en mon fort intérieur qu'aujourd'hui je vais enfin mettre le crochet sur un trésor En l'occurrence, la pièce en or géante du fleuve de tous les dangers oh, capitaine, Non, capitaine, non, non, non, surtout pas Ce disque en or, certes, n'a rien d'une pièce en or Et vous en emparer serait une très, très mauvaise idée Il suffit C'est vous qui n'avez de cesse de me parler de cette pièce géante Sharky, Bones, hissez les voix à l'écart oh nous avons rencontré un petit problème, capitaine Pour des marins, il serait peut-être bon de réviser un peu nos nœuds Vous êtes de fléau oh ah, Yo-ho, Bucky En avant toutes voiles dehors Cric et crac Ballon volant type montgolfière droit devant Qui cela peut-il bien être Je vous salue, mes adorables et maritimes enfants Bonjour, Bonjour madame. madame Je me demandais si vous pourriez m'aider Je cherche mon petit James Désolé, on ne connaît pas d'enfant qui s'appelle James au pays imaginaire Oh oui, j'aurais dû vous le préciser Il a grandi depuis le temps Vous devez le connaître sous le nom de Capitaine James Crochet le le Capitaine Crochet. Crochet Alors oui, nous le connaissons très bien Oh formidable, je suis sa nounounelle. C'est moi qui ai aidé Maman Crochet à élever James quand il n'était qu'un tout petit chenapan Elle pense que James aurait besoin d'un peu d'aide pour mettre de l'ordre à bord de son vaisseau Nous vous aiderons à le trouver avec plaisir, Moussaillon et dans tout cela, naît a retrouver le Capitaine Crochet N'oubliez surtout pas de repérer les pièces en or Alors, tout le monde est prêt J'ai mon sabre Moi j'ai ma carte Et moi j'ai ma poussière de fée Roger, droit devant Allez-vous cesser de faire des pitreries Oh, hé, hey, Capitaine Crochet Nous amenons quelqu'un qui veut vous voir Allez-vous-en, les pirates miniatures Je suis occupé et je ne veux voir personne Oh Nounounel Oh, mon petit James comme tu as grandi, mon garçon Oh, comme je me suis langui de vos belles histoires de chasse au trésor, de vos joyeuses croutines et surtout de vos succulents macaronis au camillon ou au cheddar fondu Oh, vous étiez la meilleure nounou pirate du monde entier Allons, c'est Maman Crochet qui m'envoie pour t'aider à mettre un peu d'ordre à bord de ton vaisseau Que Neptune soit loué. Il règne à bord de mon vaisseau une pagaille indescriptible et mes hommes ne trouvent pas mieux que de jouer les guirlandes de pirates Bonjour, Bonjour madame, madame yo -ho Pour avoir aidé Nounounel à trouver le capitaine crochet, nous avons reçu 4 pièces en or Récupérons-les et en avant Au revoir Nounounel Passez une bonne journée Au revoir mes petits trésors Et encore merci de votre aide Et maintenant James, si nous voulons mettre un peu d'ordre à bord de ton vaisseau, le mieux serait de commencer par libérer ton équipage en effet J'avais demandé à Mouche de s'en charger, mais monsieur a préféré jouer les voltigeurs lui aussi Je vous promets que ce n'était pas prévu, capitaine <rire> Eh bien, il se trouve que je connais une petite astuce Quand on est devant un nœud tout entortillé, il faut tirer tout doucement sur les boucles de la corde, comme ceci Oh, Nounounel Votre astuce a fonctionné à merveille Oh oui, j'en connais bien d'autres pour mettre un peu d'ordre à bord de ton vaisseau pirate quand il y a plein de choses à faire et que c'est une corvée Un petit grain de fantaisie peut parfois tout changer Avec des brosses aux pieds, on ne lave pas, on patine Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates Yo ho ho Yo, Yo ho ho, ho Le trésor de mes rêves Elle est magnifique Saint Pristine, Ta sculpture en sable est vraiment le portrait du renard sournois. Malédiction. Malédiction wow Elle a même la même voix que lui Cette fois, mon trésor est perdu Pour toujours Capitaine Crochet Mais qu'est-ce que vous faites là Je broie du noir Ça saute aux yeux, non Voyez-vous, les enfants, le capitaine a un petit problème mais peut-être que vous pourriez lui venir en aide. Mais enfin, monsieur Mouche, quelle aide pourrait bien m'apporter les pirates miniatures oh, Le capitaine est d'encore plus mauvaise humeur que d'habitude. Oh, oui, tout ça parce qu'il rêvé du joli petit bateau en bois qu'il avait quand il n'était qu'un tout mini bébé pirate. C'était la caravelle, la boucanière. Et quel superbe vaisseau c'était Je l'avais offert à mon nounours, le capitaine Doudou. Nous jouions tout le temps à travers les océans. Un jour, j'ai caché ce vaisseau quelque part au cœur du pays imaginaire pour qu'il soit à l'abri Mais au fil du temps, j'ai oublié où je l'avais enterré jusqu'à hier soir Car j'ai fait un rêve et je me suis souvenu de l'emplacement secret C'est vrai, j'ai tout entendu Le capitaine a l'habitude de parler dans son sommeil Mais hélas, trois fois hélas, en me réveillant, j'avais complètement oublié mon rêve Pourquoi ne pas faire une petite sieste Vous referez peut-être le même rêve et vous vous souviendrez de l'emplacement secret Mais oui Je vais faire une sieste et je suis sûr que je vais refaire le même rêve qu'hier Allons messieurs, apportez-moi mon lit En avant, moussaillons Aidons le capitaine Crochet à faire une sieste et retrouvons son jouet pour le capitaine Doudou N'oubliez pas de repérer les pièces en or Alors tout le monde est prêt J'ai mon sabre Moi j'ai ma carte Et moi j'ai ma poussière de fée Et nous, nous avons le capitaine Yoho En avant Et au pas de course, messieurs Oh, par la barbe de Poséidon, évitez d'incliner le lit, voyons J'essaie de faire une sieste En oh, toutes nos excuses, capitaine Peut-être bien qu'une jolie petite berceuse vous aiderait à trouver le sommeil hmm C'est l'heure de rêver de mille trésors C'est l'heure où l'on s'endort Capitaine dans ses jolis draps Très bientôt s'endormira Doudou, il ronflera Oh, et capitaine Doudou en avant Il est temps de jouer à la chasse au trésor Capitaine Crochet, eh oh Vous vous souvenez où vous avez enterré la boucanière Il faut tourner à gauche dans la jungle géante Direction la jungle géante Euh, je veux dire... Direction la jungle géante Euh... Dites Le capitaine Crochet nous a conduit directement vers... la vallée des insectes monstrueux Non, ça va, tout ira bien Le tout, c'est d'éviter de se retrouver nez à nez avec des guillipteres Des guillipteres Non, du noix de coco Oh, oh non, des guillipteres mais... Qu'ils chatouillent le capitaine Crochet Ça le réveillerait Hop, allez avance autour d'eux Peut-être qu'ils essaieront de t'attraper Et qu'ils arrêteront de nous chatouiller À tes ordres Jack Attention, même là. Pour commencer l'aventure Tout le monde doit dire le mot de passe des pirates Yo ho ho Yo ho Yo ho, -ho. La sirène endormie Cric et crac C'est un vrai gisement de coquillages Mais oui, c'est une fabuleuse découverte, Izzy Quand j'ai vu tous ces coquillages, j'ai su qu'il fallait que je les partage avec tous mes bons amis Merci, Izzy C'est vraiment très beau ici C'est vrai que l'endroit est assez plaisant en tenant compte du fait que c'est à la surface de l'eau C'est un très grand honneur de vous avoir avec nous, reine Coralie Ce n'est pas tous les jours que la royauté nous rend visite <rire> Oh, j'avoue que j'aime bien quitter le palais de temps à autre Surtout pour venir voir de beaux coquillages Ils constituent les joyaux de la mer imaginaire J'adore les coquillages, les récifs de coron. Toutes les algues qui flottent dans les flots l'eau d'un bleu saphir brille sous le soleil L'océan est une mer C'est alors Regardez ça C'est une très ancienne écriture sirène Oh Et visiblement c'est une mise en garde ah L'un de vous aurait-il vu un coquillage différent des autres Il doit être violet foncé Et c'est peut-être un coquillage enchanté euh, Serait-ce celui-ci Oh non Mauvaise nouvelle Un coquillage enchanté est un coquillage qui contient un très puissant envoûtement Et en général de magie noire Fais très attention en le manipulant ah oh non Tout à coup, un sommeil Pour un si petit coquillage, il contenait vraiment beaucoup de magie Et ce n'est pas encore terminé Regardez, les écritures sont en train de bouger il est écrit que le coquillage contenait un envoûtement d'assoupissement et que la sirène au lagon dormant restera endormie pour toujours Il y a forcément un moyen de rompre le sort En effet, il y en a un Pour réveiller la sirène du lagon dormant, il y a trois épreuves importantes à remporter Petit 1, franchir l'infranchissable barrière d'épines Petit 2, escalader la tour impossible à escalader Et petit 3, réveiller la sirène en lui donnant un baiser Ne t'inquiète pas Marina, nous pouvons faire ces trois choses Selon ses écritures magiques, pour que la sirène se réveille et reprenne vie Quelqu'un doit l'aider, mais pas un ami Pas un ami Alors pourquoi pas un renard sournois de très très très mauvaise foi Le capitaine Crochet, il n'est pas ami avec la reine Coralie, ça c'est certain Il se dispute comme chien et chat <rire> C'est donc lui qui doit remplir cette mission En avant, Moussaillon Allons chercher Crochet pour qu'il aide la reine Coralie à sortir de son sommeil Alors, tout le monde est prêt J'ai mon sabre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 Assurez-moi, c'est une plaisanterie euh, Non, jamais je n'apporterai mon aide à cette insupportable reine des sirènes Et maintenant, allez-vous-en Oust Vous dérangez ma petite relaxation matinale Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates Yo ho ho yo, yo, yo ho ho La chanson mystérieuse Elle tourne ma petite chanson Mélodie sans fin en cadence Elle tourne ma petite chanson Mélodie sans part en cadence Ouh là là, le frisé Franchement, ça devient fatigant Tu n'arrêtes pas de chanter la même chanson depuis ce matin C'est vrai Chante-la en entier et qu'on en finisse Mais je ne sais pas comment elle se finit Je ne connais que le premier couplet et il me troppe sans cesse dans la tête Elle tourne ma petite chanson Le frisé Pardon, désolé, je n'arrive pas à m'en empêcher Peut-être que si tu savais comment la chanson se finit, tu t'arrêterais enfin de la chanter Où est-ce que tu as entendu cette chanson je l'ai entendu chanter par les arbres Tiki Bon, je te parie qu'ils connaissent toutes les paroles. En avant, Moussaillon Direction le pays imaginaire pour connaître la fin de la chanson Eh bien, messieurs, je crois bien que je tiens entre mes mains le meilleur livre qui ait jamais été écrit au monde Il s'intitule <rire> « Petit précis de camouflage à l'usage de la flébuste des pirates et autres renards sournois » Oh, ce précis a l'air des plus précis, mais euh, c'est quoi un marouflage Non, non, le camouflage, c'est-à-dire l'art de se déguiser en se fondant dans le décor qui nous entoure Euh, un peu comme ça Qui a dit ça <rire> Moi, je m'étais caché ici depuis le début, donc euh, en fait... Je m'étais camouflé. Silence, triple buse. Ce livre propose des dizaines d'idées plus brillantes les unes que les autres. Et j'avoue que j'ai grande hâte de toutes les essayer les unes après les autres. De cette façon, la prochaine fois que nous partirons à la chasse au trésor, nous pourrons nous cacher avec une redoutable efficacité et éviter d'être repérés par les mini-loups de mer. Oui, les amis, ça va Malédiction Oui, les enfants, contents de vous voir vous arrivez pile à l'heure. Le capitaine Crochet est en train de nous parler de son livre sur le canal N'auriez-vous pas quelques passionnantes quêtes de pirates miniatures à mener, comme d'habitude? Mais si, bien sûr, nous allons dans la forêt des arbres tiki. Voyez-vous, le frisé a un air qui lui trotte dans la tête et je ne connais qu'une partie des paroles C'est tout bonnement fascinant Puisque c'est une mission de la plus haute importance Ne traînez pas et mettez-vous en route Allons, allons, l'aventure vous attend À plus tard, Capitaine Crochet Écoutez-moi bien, messieurs Nous allons suivre les mini loups de mer et découvrir où ils vont Mais nous nous camouflerons De cette façon, ils ignoreront notre présence Fais toute ma petite chanson. Yo, mais, mais c'est la chanson du canon. frisé la Musique flotte en haut. Sans cesse le refrain recommence <rire> Dites-moi monsieur Tiki, pourquoi arrêtez-vous de chanter C'est très simple, ce sont les seules paroles que nous connaissons Mais nous aimerions l'entendre en entier Oui, j'ai cette chanson qui me trotte dans la tête et pour que ça cesse, il faut que je connaisse le reste des paroles On aimerait bien connaître toutes les paroles Ça nous agace au plus haut point de ne pas pouvoir chanter cette chanson du début à la fin Où est-ce que vous l'avez entendue monsieur Tiki nous l'avons entendu chanter par la princesse Winger tandis qu'elle prenait son envol pour rentrer chez elle Je vous parie qu'elle connaît toutes les paroles, il faudrait lui demander Bon, mais alors il va falloir que nous montions jusqu'à l'île des oiseaux célestes Une fois que vous connaîtrez les paroles, revenez nous voir pour nous les dire Comme ça nous chanterons toute la chanson tous ensemble Bucky est ancré de ce côté, une fois qu'il aura gonflé sa montgolfière, nous pourrons... Et je ne me souviens pas d'avoir vu ce gros rocher la première fois que nous sommes passés Étrange. Oh, une fois qu'on a vu un gros rocher, on les a tous vus. <rire> <rire> Ces pirates d'eau douce ne se sont pas doutés une seconde que nous étions devant eux. Mon précis de camouflage à l'usage des pirates donne vraiment de précieux conseils. Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates. Yo, ho, ho. Yo, yo, yo ho, ho. Jack est le pirate fantôme. Yo. Ho. J'adore quand nous naviguons de nuit C'est tellement calme, tellement paisible, tellement... Oh, Regardez ça Moussaillon, un vaisseau pirate qui se dirige droit vers nous Non, il ne se dirige pas vraiment vers nous, il dérive Il vaut mieux être prudent Sapristi, vous avez vu son pavillon Ce vaisseau pirate est le spectre des océans oh, Sabor de Sabord, tu veux dire le légendaire vaisseau fantôme Un vaisseau fantôme la légende raconte que le spectre des océans est à la recherche des portes d'or qui conduisent au firmament des pirates. Il les cherche mais il ne les trouve jamais. Ce vaisseau fantôme doit dériver sur la mer imaginaire depuis des siècles. Je ne vois aucun fantôme dans les environs, et vous euh, Pas de fantôme Mais en tout cas, une chose est certaine. Je vois ce seau bouger tout seul. Il se passe quelque chose ici. Suivez-moi. La porte a peut-être claqué à cause du vent. Je ne crois pas que ce soit le vent qui fasse bouger ce hamac. Oh, oh, oh, oh. oh bigre Entre la poussière et l'humidité, ce vaisseau fantôme me donne toujours des allergies. <faites> <faites> La légende disait d'en vrai Oh non oh, Au pays imaginaire, toutes les légendes ont un petit fond de vérité Et on peut même ah dire que certaines légendes ont la dent dure <rire> Oh C'est une bien belle dent en or que vous avez là Merci Et toi, tu as un bien beau bandeau de pirate sur la tête <rire> Oh et Matelot, Appelez-moi dent en or, je fais peur à toute heure, Matelot. Me vanter de venir vous hanter. Bienvenue à bord, le spectre des océans. Voir ici depuis si longtemps que si j'en parlais avec vous, vous ne me croiriez pas du tout. Oh, hey matelot, je suis dans en or. Oh, hey les amis, bienvenue à bord. Ravi de vous voir vraiment, même si je suis transparent. Mais pour un fantôme pirate, c'est évident. Moi, le fantôme pirate. Alors, vous avez entendu parler de moi SARMON Bouh Je m'appelle Jack, et voici mon équipage, Izzy, le Frisé et Scully. Euh. Dans Or Visiblement, vous n'avez pas l'air d'être un méchant fantôme, alors pourquoi nous avez-vous fait peur quand on est monté à bord Parce qu'on n'est jamais trop prudent, et par peur d'être victime de pirates cupides. Il y a fort longtemps, certains m'ont volé ma figure de proue en Or. C'est la petite statue qui est à l'avant des vaisseaux. Et cette figure de proue jouait un morceau tout à fait particulier, un morceau qui ouvre les portes qui donnent accès au firmament des pirates. Et une fois là-bas, je pourrais enfin retrouver Patricia, ma fiancée pirate, alias Pat de poids. Oh, elle me manque tellement depuis le temps! On serait ravis de vous aider à retrouver la figure de Proue! Pour que vous puissiez traverser les portes d'or et aller retrouver Pat de Bois, votre fiancée pirate! Fantastique! Bon, pour retrouver la figure de Proue, il va falloir consulter ma carte au trésor fantôme. Pratique, non? Mais! Il y a des indices écrits dessus et je n'arrive pas du tout à les comprendre. Nous allons vous aider à les résoudre! Formidable! Énigme numéro 1: Ce crâne se trouve en un lieu stratégique. Et la lumière de ses grands yeux noirs vous indique une crique. Un crâne qui se trouve à un endroit stratégique Je ne vois qu'un crâne sur cette carte, il s'appelle. Le Rocher du Crâne Bravo, mon garçon En avant, Moussaillon Et dont le capitaine Dents en Or a retrouvé sa belle figure de proue perdue Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates Yo ho ho yo, yo, yo ho ho Capitaine Fabulos ça y est, c'est réparé? Pas encore, Jack! Je dois encore donner quelques tours de clé pour revisser la manette et. Ça y est! Wouhou! Nous sommes libres comme l'air! Merci, le frisé! Tu es vraiment très doué avec ta trousse à outils! Oh, de rien, voyons, c'est trois fois rien! J'adore réparer les choses! Regardez-moi ça, Moussaillon! D'où sort cette caisse en bois? Elle a sûrement dû s'échouer sur la plage cette nuit! Voyons ce qu'il y a dedans! Est-ce que c'est un trésor Euh... non, je ne sais pas ce que c'est Laisse-moi voir ça de plus près Waouh C'est une carte Non, c'est un dessin des objets que nous venons de trouver Et visiblement, si nous les assemblons, ça permet de construire une machine En avant, Moussaillon, aidons le frisé à assembler toutes ces pièces N'oubliez surtout pas de repérer les pièces en or Alors, tout le monde est prêt J'ai mon sabre Moi j'ai ma carte Et ma trou... Moi j'ai ma poussière de fée Yoho, oh, allons-y, construisons cette drôle de machine Imaginez-vous la chose, monsieur Mouche. Le fabuleux trésor de la montagne qui crache. Tous ces monceaux d'or qui très bientôt seront à moi. <rire> <rire> Sharky, Bones Et alors, où se trouve l'or euh, Il gît toujours au fond de la montagne, capitaine Cruchet. Contre les vapeurs de soufre et les étendues monstrueuses de lave en fusion qu'il y a au fond du volcan, ces armures de bois sont inefficaces Elles ne sont pas les seules à être inefficaces à bord de ce vaisseau Mais, mais, capitaine, il fait tout simplement trop chaud dans ce volcan pour pouvoir y entrer Le trésor de ce volcan de malheur ne mérite peut-être pas tout le mal que je me donne après tout Serait-ce à dire que vous consentez euh, à abandonner Le capitaine Crochet n'abandonne jamais l'idée de subtiliser un trésor Nous allons donc tout simplement en chercher un autre autre part la dernière pièce et c'est fait oh. Yo, c'est fantastique Oui, c'est le mot. Incroyable C'est une sorte de pirate mécanique Quelle fabuleuse invention Comment pourrait-on l'appeler Et si on l'appelait Capitaine Fabulos Ça sonne très bien Génial Pour avoir construit le Capitaine Fabulos, nous avons reçu six pièces en or Récupérons-les et tâchons de découvrir comment mettre ce pirate mécanique en mouvement Regardez! Une clé pour remonter son mécanisme! Eh hey oh, eh hey oh, yo oh! Oh, et hey, Moussaillon, que voulez-vous que je fasse pour vous? Jouons à attrape la noix de coco! Allez, Capitaine Fabulos, attrape! Ah, je l'ai! Allez, lance-la moi! Bon, je te la renvoie, Capitaine Fabulos! Ah, ici à toi de la rattraper Sabor ça sabor, tu l'as lancé trop fort Oh mais aucun souci, je m'en vais la récupérer Excusez-moi Dans ça alors, je n'en crois pas mes yeux Est-ce que vous avez vu ça, monsieur Mouche Oh, ce pirate mécanique est exactement ce qu'il me faut pour aller récupérer le trésor au fond du volcan ah, Noix de coco droit devant Oh, l'aide oh, oh, si seulement quelqu'un pouvait m'aider. Le capitaine fabuleux est là pour vous aider. Que voulez-vous que je fasse pour vous Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates. Yo, ho, ho Yo, Yo, ho, ho, ho, ho Maman Crochet a disparu. Oh, et les garçons yeah. Bonjour Maman Trachet J'espère qu'aujourd'hui James et vous-même avez du temps pour prendre le thé Nous avons tout le temps et c'est toujours un plaisir de prendre le thé avec vous. Oh ah Oh Non Oh Bravo Mes feuilles de thé au jasmin sauvage emportaient un vaisseau dans la tourmente Oh, c'est affreux J'étais tellement impatient de goûter au thé de Maman Crochet Moi aussi Oh, allons cessez de vous lamenter les garçons Ce n'est pas grave, je sais exactement où trouver d'autres feuilles de thé au jasmin sauvage Au cœur de la vallée paisible oh, oh, Attendez, je vais vous sortir la carte Formidable Les garçons, aidez-moi à préparer mon pactage. À vos ordres à Maman Crochet madame D'où hmm, diable est cette carte La carte de l'obscure vallée Oh non, oh non c'est l'endroit le plus terrifiant du monde Tous les pirates tremblent rien qu'à l'idée de s'y rendre Je ferai tout aussi bien de jeter ce parchemin au fond de l'eau Alors où ai-je bien pu ranger la carte de la vallée paisible oh, oh, oh, oh, oh, Ça y est, ça me revient, je l'ai laissée dans ma couchette Je vous remercie de votre aide les garçons À votre, votre service, service maman Crochet, crochet. Oh, C'est sûrement la carte de la vallée paisible que monsieur Mouche a posée là à mon intention Dites à James que je reviens très vite pour prendre le thé a à Et bonne promenade dans la forêt Maman Crochet, venez voir, je vous ai trouvé la carte de la Vallée Paisible euh, euh. Où est votre mère Elle était là il y a une seconde Elle vient de partir pour la Vallée Paisible pour nous rapporter de bonnes feuilles de thé Mais ne vous faites aucun souci, elle est partie avec la carte La carte mais, mais, mais, mais quelle carte c'est bien celle que vous lui aviez laissée sur le tonneau. Mais je ne fais pas la bonne carte. Celle qu'elle a prise, c'était la carte pour se rendre dans l'obscur vallée. Oh non, l'obscur vallée Maman est perdue. Il est un endroit très redouté. Par erreur, nous nous en sommes approchés parce que maman crochet voulait douter on y trouve d'affreuses bébêtes je crois Celui qui est n'en revient pas Dites-moi qu'on n'ira pas un point si tout Dans l'obscur vallée Je ne supporterai pas l'Obscure vallée Rien qu'à le dire, je tremble déjà La légende de l'obscur vallée Morme gribouille, nous devons retrouver ma maman et sur le champ Mais où donc se trouve cette vallée de malheur eh bien, sans la carte, je n'en ai pas la moindre idée Mais je connais un petit pirate qui doit certainement le savoir Et voilà, j'ai encore gagné Sabor de sabor, le frisé, tu es vraiment très doué à ce jeu Yo-ho, faisons une autre partie Non, vous n'avez plus le temps de jouer Dites-leur pourquoi, Monsieur Mouche Nous avons besoin de vous pour retrouver Maman Crochet Elle s'est probablement perdue au cœur de l'obscur vallée Pauvre maman chérie Ne vous en faites pas, Capitaine Crochet Nous allons vous aider à retrouver votre mère Moussaillon, mettons-nous en route pour retrouver Maman Crochet Ouvrez l'œil pour la repérer et surtout pour repérer les pièces en or Alors, tout le monde est prêt J'ai mon sabre Moi j'ai ma carte et moi j'ai ma poussière de fée -oh, Mettons-nous en marche pour aller dans l'obscure vallée Et surtout retrouver ma petite maman chérie J'en tremble rien que d'en parler Tout va bien se passer, tant que nous suivons ma carte à la lettre Regardez ça les amis Tous les chemins qui traversent l'obscur vallée conduisent au plateau de moult Bascule. Je parie que Maman Crochet arrivera là-bas elle aussi Alors c'est là-bas que nous devons nous rendre En compte. avant messieurs et au pas de course Ouvrez l'œil pour repérer ma maman Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates Yo ho ho Yo, yo, yo ho. ho ho Achoum Regardez Ces fleurs de lys du pays imaginaire sont magnifiques Et je voulais les montrer à tous mes meilleurs amis C'est vrai qu'elles sont très belles Mais on ne devait pas retrouver Bip Oui Où est donc ce petit farceur de génie pirate <tousse> Sapristi oh, Les rototos de la montagne qui crachent me donnent toujours envie d'éternuer oui, tu n'es pas le seul Atchoum Atchoum Atchoum Atchoum Atchoum Atchoum Tiens, tiens, tiens, j'en connais qui préparait un mauvais tour Ne sois pas ridicule Non, on ne préparait pas du tout un mauvais coup, on voulait tout simplement vous subtiliser votre trésor Jusqu'à ce que le capitaine réalise qu'il s'agissait en fait d'un champ de fleurs de lys <rire> le génie pirate Désolé pour le retard. J'ai été pris d'une hâle. D'une alle. Mon bouquet de fleurs. Mon superbe trésor. Achoum Mon précieux trésor. Non d'un éternuement magique. Mais qu'est-ce qu'il t'arrive C'est ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure. La fumée du volcan m'a déclenché une drôle d'allergie. Et du coup, à chaque fois que j'éternue, mes pouvoirs magiques font des leurs. Ah, ah, ah, ah, J'ai le nez qui me chatouille, On oh, n'approchez pas Mes pouvoirs magiques font n'importe quoi. Vous pouvez porter des bottes de pirate et brusquement Oh oui Vous pataugerez dans une soupe de merlan. Votre trésor n'est pas à l'abri dans sa cachette. Non, non car je peux le changer en crocodile oh, oh ou en hippopotama roulette. Quand j'éternue, il vaut mieux se méfier. Mes allergiques à calamité, car elles exaucent des vœux qui n'ont pas existé. Achou ah Là nous perdons notre temps, messieurs Mettons-nous en quête de véritables trésors qui ne changent pas au moindre éternement Oh. Mais enfin, pour quelle raison restez-vous la bouche bée Les trésors nous attendent Oh, oh pourquoi êtes-vous aussi grand? Oh, oh, je suis un petit crabe <rire> Vous n'êtes plus notre bon capitaine, vous êtes un crapitaine avec un petit chapeau de clown ridicule <rire> Je suis toujours votre capitaine wow. Et... <rire> <'est> Un crabe Incroyable <rire> Bon, soulevez-moi, je vous prie euh, J'en ai plus qu'assez de ces pitreries, monsieur le génie pirate Tu vas me rendre mon apparence Il est à prendre avec des pincettes <rire> <rire> Flippity, flippity, sloppy, Sloppen! Change ce petit capitaine en grand capitaine et c'est tout Oh pardon, désolé Capitaine Crochet Mais tant que j'aurai cette terrible allergie, impossible de contrôler mes pouvoirs magiques Mande une noix de coco, comment pourrions-nous t'aider Je sais exactement ce qu'il faut à Bip pour arrêter d'éternuer toutes les 30 secondes Il lui faut la brume magique de la crique brumeuse Une fois qu'il aura respiré cette brume... Fini la quinte d'éternuement Alors, qu'est-ce qu'on attend Allez Moussaillon, aidons Bip le génie pirate à en finir avec son allergie qui met ses pouvoirs sans dessus dessous Alors, tout le monde est prêt j'ai mon sabre. Moi, j'ai ma carte et moi, j'ai ma poussière de fée. Yo ho en avant, conduisons Bip jusqu'à la crique brumeuse pour qu'il se débarrasse de ses éternuements. En avant, suivez ce génie pirate. emboîtez moi le pas, messieurs. À et vous au capitaine. C'est l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates Yo ho ho Yo, Yo ho ho, ho Les pierres qui chantent Yo ho Cette croisière sur la mer imaginaire nous fait découvrir des décors fabuleux C'est vrai, mais crois-moi, on n'a encore rien vu D'après ma carte, il s'agit du rocher du chapeau de pirate Et regardez, là, c'est l'île du crocodile Yoho oh Voilà la célèbre épée de pierre Bon, nous avons fait le tour des curiosités de ce secteur de la mer imaginaire ah ah euh, Moussaillon, vous avez entendu Ça provient de cette île minuscule qui est là C'est curieux ça Elle n'apparaît pas sur ma carte Nous voilà face à un bien grand mystère Allons voir ça de plus près Wow, oh Cette drôle d'île flotte littéralement sur l'eau Pas étonnant qu'elle ne soit pas sur ma carte elle doit dériver en permanence au gré des courants. Enfin, oh. quelqu'un nous a entendus. Quelqu'un nous entend chanter. On ne plus l'esprit. Quelqu'un nous entend chanter. Formidable! Oui, bravo, vous avez vraiment des voix extraordinaires Merci beaucoup les jeunes pirates Je me présente, je suis le chef, voici la reine, voici le grand frère et voici la petite sœur Nous sommes les quatre pierres qui chantent De l'île des pierres qui chantent j'ai entendu parler de l'île des pierres qui chante, mais euh, je la voyais beaucoup plus grande Oh, elle est plus grande, nous n'en sommes qu'une infime partie En fait, nous nous en sommes détachés il y a quelque temps On s'est décroché après avoir chanté une chanson qui remuait et depuis, on dérive Mais il s'agissait d'un accident et ensuite nous avons été emportés par les puissants courants <rire> Et il est impératif que nous rentrions, car ce soir, l'étoile filante de Peter Pan va passer à la verticale, juste au-dessus de l'île des pierres qui chante. Elle va éclairer de sa lumière magique notre demeure. Mais si on ne fait rien, nous n'y serons pas. Ah bon Et C'est grave Oh, c'est une chance unique pour nous. La lumière magique de l'étoile filante de Peter Pan a le pouvoir de tous nous libérer de notre état actuel. Ça a l'air important, nous allons vous aider à remettre votre morceau d'île à sa place Ma carte dit qu'il faut aller dans cette direction Moussaillon, raccompagnons les pierres qui chantent jusqu'à l'île des pierres qui chantent N'oubliez surtout pas de repérer les pièces en or Alors tout le monde est prêt J'ai mon sabre Moi j'ai ma carte Et moi j'ai ma poussière de fée Vite, dépêchez-vous, l'heure tourne et il ne reste plus beaucoup de temps Alors dans ce cas, yo ho, on a... Est que ça. Oh, oh, On dirait bien que les mini-lots de mer se sont trouvés une jolie petite île <rire> Une de plus Pourtant, ils ont déjà une île à eux Celle-ci me revient donc de droit Ainsi, j'aurai enfin ma propre île Et je l'appellerai l'île fantastique du Capitaine James Bartholome et Crochet île à moi, Il île à moi où est-elle La douce maison des pierres Qui chante ce père Quelque part en mer Quelque part en pas mer Il a moi Où, où est-elle Je ne suis pas Tenez-vous prêts, messieurs nous allons passer à l'abordage Faites tournoyer vos colbes Capitaine, n'avez-vous pas trouvé la chanson des mini-loups de mer absolument charmante Mais ils n'étaient pas les seuls à chanter, monsieur Mouche Il y a d'énormes têtes en pierre sur cette île et elles chantent Imaginez donc, sur mon île personnelle, il y aura de la musique en permanence euh, Messieurs, amarrez cette île à mon vaisseau et détachez la de celui des pirates miniatures Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates Yo ho ho Yo Yo ho ho les contes du génie pirate Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps oh, J'adore quand les histoires se terminent bien Allez, je veux entendre une autre histoire Qui en connaît une Qui a prononcé le mot histoire <rire> Moi, je connais mille et une histoires Écoutez-moi, les amis J'ai des légendes pleines d'aventures, de mystères qui traverse le temps sur terre et sur mer Je connais l'histoire d'un sage qui se prenait pour un roi Celle d'une ville qui sombra Dans les flots autrefois Mille et une histoire De merveilles lointaines histoire fabuleuse Où chantent les baleines J'ai tant de fables et de contes Un vrai trésor Mais s'ils ne vous plaisent pas J'en ai bien plus encore. Alors, raconte-nous une histoire, même deux. Très bien. Alors, approchez-vous et écoutez bien les histoires fabuleuses de Bip le génie pirate. La première s'intitule Singbad le marin. Il était une fois aux confins de la mer imaginaire un jeune marin prénommé Singbad. C'était un grand héros. Singbad était réputé pour sa force herculéenne. Mais... Qui a laissé traîner ce bateau dans la rue ah, je... Oh, il est fort, c'est mon héros! Oh, moi aussi, c'est mon héros! Singbad était également réputé pour. Singbad! Singbad! Singbad! Eh bien, pour chanter faux. C'est un matelot qui a le courage d'un roi hoé! La, la, la. Mais personne n'a le courage de l'entendre chanter! La, la, la. Ce brave matelot à la force d'un lion! La, la, la. Seulement, il pouvait chanter dans le ton C'est Zing-Bad le marin Sing bad le marin C'est Zing-Bad le marin Sing bad le marin Ma bravoure et ma force inouïes seront vous étonnés Et si ce n'est pas le cas, écoutez-le plutôt chanter Chanter euh... C'est Zing-Bad le marin Singbad bad le marin C'est Singbad bad le marin Oh, pauvre Singbad Il est aussi fort qu'Hercule, et pourtant incapable de chanter juste